Ici, en plein cœur de la place financière de Luxembourg, il y a cet immeuble de quelques étages où siège le groupe Apollo, le fonds d'investissement américain archi connu. Eh bien, au troisième étage, là où il y a ses bureaux et quelques salariés, à droite de l'ascenseur, vous découvrez qu'il y a en réalité 90-92 entreprises qui sont identifiées ici, qui dépendent du groupe Apollo. Et ce sont autant d'entités juridiques qui servent tout simplement à faire transiter les dividendes, les rachats de parts sociales, les plus-values boursières des entreprises et des salariés qui travaillent en France, eux, pour du vrai. C'est ça le scandale de l'évasion fiscale. C'est ici que l'organisation de l'évasion fiscale se fait et c'est d'ici que l'argent part aux îles Caïmans, entre autres. C'est d'ici qu'est parti 559 millions d'euros vers les îles Caïmans au bénéfice du groupe Apollo. C'est ça le scandale que nous sommes venus dénoncer ici et pour lequel nous devons tous être unis pour que ça n'arrive plus.